Euh, donc pour terminer cette journée, on va maintenant assister à une table ronde pour échanger autour de l'évolution de nos métiers en 2020. Euh, cette table, elle sera animée par Xavier Lun qui est VP Engineering chez CCM Benchmark et qui est ancien président de la FUP. Autour de lui, on va accueillir euh, donc Jeanne Londich, qui est recruteuse indépendante spécialisée dans le monde du PHP, Antoine Crochet-Damé, journaliste au Journal du Net spécialisé dans la partie tech et PHP, et Damien Cavaillès, cofondateur de Will of Devs, un site d'emploi qui parle à tous les développeurs en France. Euh, donc Antoine, Damien, Jeanne et Xavier, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'attend plus que Damien et Antoine reviennent et on va pouvoir démarrer. Je suis revenu. Et on est presque au complet. Dans le chat, ils sont déchaînés. Hein. Alors, on peut nous nous rejoindre. Euh, donc, merci Sébastien pour l'intro. On va passer environ 30 minutes ensemble pour faire un point sur l'emploi des devs. Euh, cette, euh, cette table ronde, elle fait écho à une table ronde précédente qui avait eu lieu lors du forum PHP 2016, euh, sur lequel on avait déjà eu l'occasion d'analyser pas mal euh, le baromètre de la FUP. Donc, si vous ne le connaissez pas, le baromètre de la FUP, c'est une enquête annuelle sur le salaire et sur les conditions de travail euh, des développeurs et des développeuses spécialisées en PHP. Euh, et cette année, on va pouvoir faire le point sur euh, l'évolution euh, depuis euh, 2016. Donc, on va se structurer en, en trois parties essentiellement. Donc, euh, 2016-2020, qu'est-ce qui a changé Évidemment, on ne pourrait pas faire une table ronde sur l'emploi sans parler euh, du gros impact de cette année, enfin, de la grosse nouveauté de cette année qui est le Covid. Et on va essayer de terminer en quelques mots sur euh, l'avenir et sur ce qu'on pressent. Autour de moi, trois intervenants de choc, comme a pu le dire euh, Sébastien, Antoine Crochet-Damet, Jeanne Landy, chez Damien Cavaillès. Alors, petit disclaimer, comme l'a pu le dire Sébastien en introduction, euh, je travaille pour CCM Benchmark et Antoine Crochet également, puisque le journal du net fait partie du groupe. Pour que nous travaillons ensemble et je collabore régulièrement avec Jeanne, euh, qui est recruteuse sur la partie recrutement. Voilà. C'est cool. <rire> C'est cool, oui. Hop. Alors, première partie de la discussion 2016-2020. Donc, comme je vous le disais, la table ronde précédente, c'était Forum PHP 2016. Euh, depuis, beaucoup de choses ont changé. Euh, ce qui serait intéressant, donc, c'est qu'on va commencer ce tour de table et je vais donner la parole pour ça à Antoine, qui va nous faire un petit tour du marché, de savoir comment ça a évolué, euh, d'un point de vue très général et usage de la tech dans les entreprises. Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2016, on était plutôt sur une année, euh, une année où la croissance était euh, était relativement importante. Hein. On était sur une euh, sur une croissance qui était euh, entre 4 et, et 6 on va dire, euh, sur le marché IT. Euh, euh, dès, début 2020, on est aussi parti assez. Euh, alors, je, je vais. Je poursuis ou j'enchaîne je, directement sur les tendances 2020 euh, Non, on va, on, va, on va détailler un tout petit peu l'évolution. Si tu veux, je peux peut-être compléter avec les quelques chiffres. Euh, ouais. Si tu veux, pour vous donner un peu, euh, donc on n'a évidemment pas les chiffres 2020 encore sur le, sur le baromètre, l'enquête étant toujours en cours. Euh, ce que nous dit le baromètre entre 2016 et 2019, c'est qu'on a évolué une évolution du salaire médian euh, qui est de 14% sur la population des répondants du baromètre. Euh, c'est une évolution qui est assez spectaculaire, qui est nettement au-dessus de l'évolution moyenne des cadres. Les développeurs et les développeuses étant majoritairement cadres en France. Euh, ça, c'est un, un premier point de contexte, je pense, qui est intéressant. Sur lequel peut-être, euh, euh, Jeanne, tu peux réagir, ou Damien, sur la partie recrutement. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez intervenir là-dessus oui, tout à fait. En fait, moi, je l'ai vraiment senti où on voit qu'il y a vraiment une, une, une augmentation des salaires. Je sais qu'on en parlait récemment aussi avec les entrées des nouveaux développeurs. Il y a eu pas mal de problématiques au sein des entreprises puisque certes, les salaires augmentent, mais des fois, en interne, en fait, les salaires n'augmentent pas autant que avec les nouveaux devs, les développeurs juniors qui sortent des pubs, en fait, qui sont directement au prix du au prix du marché. Donc ça, ça a vraiment été une problématique importante à gérer pour les entreprises ces dernières années. Et, euh, et après, on peut le voir, je ne sais pas si c'est peut-être le moment pour le petit graphe où on le mettra après, mais sur les évolutions sur les dernières années. Moi, ce que je retiens aussi également qui est très important, c'est qu'en France, de plus, de plus en plus, on est OK pour payer des développeurs seniors à des gros salaires, en fait, au-dessus de 70, 80. Et c'est des personnes qui ne font pas forcément de ma maintenant. Alors que dans les années 2016, 2015, 2020 on dirait avant 2018, voire 2019, très récent, on n'osait pas, en fait. Les entreprises ne comprenaient pas, il fallait forcément faire du management. Alors qu'à l'inverse, dans nos pays, les voisins, aux États-Unis ou autres, il y a des choses qui sont possibles et qui étaient, étaient en avance là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment les, les points marquants de la dernière année. Si, euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est euh, aussi parce que le, le métier de développeur est mieux considéré qu'il y a 5 ans. Euh, les, les développeurs sont vraiment perçus comme les, les, artisans, les artisans de la digitalisation des entreprises. Et, euh, et du coup, ça devient stratégique un développeur. Ce n'est plus euh, un centre de coût euh, qu'on met au sous-sol euh, en, euh, en mode IT crowd. Quoi. Ouais. Un autre point qui a également beaucoup changé ces, ces dernières années, euh, c'est une autre stat qui nous vient également du baromètre. Là, on voit la répartition des spécialités des répondants. On voit qu'en 2016, on était grosso modo à 50% des répondants qui étaient spécialisés en symphonie, Et depuis, cette, euh, cette spécialité est nettement montée. On est au-dessus des 65% en 2019. Euh, et j'ai l'impression que sur ces dernières années, symphonie est passé d'un plus à connaître, une culture, euh, euh, comment dire, un élément de culture important pour pouvoir rentrer dans une entreprise, mais pas un prérequis a ah, vraiment un prérequis sur pratiquement toutes les offres d'emploi qu'on voit. C'est aussi que Symfony est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il, il, il y a cinq ans, Symfony, c'était bien d'avoir fait une formation avant d'en faire de manière professionnelle. Aujourd'hui, même si, même si tu n'as jamais vu de Symfony, tu télécharges tu le projet, tu peux faire tourner un à serveur tout de suite. quoi. Il y a la doc, la, la courbe d'apprentissage pour Symfony, elle est quand même beaucoup moins brutale qu'il y a cinq ans. Et Antoine, toi du coup, qui a une vision plus marché, entreprise, de l'usage de ce genre de techno, est-ce que tu peux confirmer que, que tu as assisté aussi à cette montée en puissance de, de Symphonie dans, dans les entreprises? Alors surtout, nous, ce qu'on a observé, c'est euh, véritablement euh, la montée en puissance en fait, de Symfony. C'est peut-être ça qui a poussé d'ailleurs. Euh, euh, qui, a, qui a poussé la tendance, hein, mais euh, la, la, la montée en puissance de Symphonie dans les, dans les grands groupes, euh, dans les très grands groupes français, en fait. Euh, et donc, c'est devenu un framework de référence, euh, référencé, en fait, dans les, euh, dans les portefeuilles de, de, de framework et d'application des, des plus grands groupes, euh, comme faisant partie du paysage. Et, et Jeanne, euh, ton point de vue sur la partie recrutement, euh, évolution de ça, tu l'aperçois comment ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant, c'était un plus. Maintenant, c'est et puis on parle de vraiment, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est une obligation pour 80... plus de 90% des entreprises. Euh, mais on... il y a toujours de temps en temps des petites entreprises qui acceptent, quoi, des petites des entreprises qui a en fait recherchent plus des, des, des développeurs avec des compétences objet PHP bonnes pratiques qualité et qui ont conscience en fait et moi je pour moi c'est vraiment très important, heureusement que ces entreprises sont là, qui ont conscience que ben, un, un bon Dave passera euh, sur euh, euh, la Ravel, symphonie ou autre euh, facilement, quoi. Si vraiment il a de bonnes bases, c'est pas un souci. Et du coup, on arrive encore à faire quelques recrutements avec vraiment euh, sur le sur l'humain et sur les compétences techniques, mais vraiment plus euh, pas uniquement très mort. Et pour moi, ça c'est important, que ça... heureusement que ça existe encore, mais c'est très très très petit pour les recrutements aujourd'hui. D'accord. Et, et euh, est-ce que tu as également perçu ce que, ce que Damien exprimait un peu plus tôt sur le changement de positionnement des entreprises par rapport aux développeurs et aux développeuses qu'elles recrutent euh, Le côté on passe d'un exécutant qui va être là pour, pour livrer du code à effectivement un poste qui est beaucoup plus important dans l'entreprise. Alors oui, tout à fait, mais ce n'est pas encore le cas dans toutes les entreprises on est en train, ça, ça je pense qu'on a plus, on a, on a passé la la, la, la, moitié des entreprises qui sont comme ça, mais il y a quand même une grosse partie des entreprises qui restent, en euh, développement parce qu'ils ont besoin encore d'évoluer là-dessus. Ce que, ce que je cite souvent, c'est que c'est même dans un même secteur, il peut y avoir des entreprises qui ont une posture complètement différente. Mmh. Euh, si, si je peux name and shame, euh, dans le bancaire, typiquement, euh, il va y avoir des boîtes comme ING et AXA où les développeurs peuvent être très bien payés. Euh, et à côté, crédit mutuel, pendant le confinement, euh, ils ont laissé les développeurs aller sur les plateaux, même s'ils risquaient d'attraper le coronavirus, parce que bah, on s'en fout. Quoi. Euh, donc ouais, il y a vraiment les deux, euh, les deux extrêmes, peu importe le secteur. Quoi. Ouais, ça, ça dépend tout de la culture de l'entreprise, de son ouverture, ça, je, je me permets de rebondir, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, beaucoup, euh, toujours au niveau des, des entreprises, enfin plutôt des, des grandes entreprises. Je pense qu'au niveau des startups, up la culture est, est un peu plus uniforme, mais au niveau des grandes entreprises, voire des grands groupes euh, du CAC 40, c'est vrai qu'il y a des différences de, de culture euh, IT et de culture développeur qui sont très, très, très, très, très importantes. Euh, par exemple, si on prend une boîte comme la Société Générale, bon, euh, elle, est, elle est assez en avance sur, sur beaucoup de sujets, et euh, d'autres sociétés, effectivement, euh, comparées à, à, à celle-ci, par exemple, euh, n'auront pas du tout, du tout la même avancée et la même maturité. Euh, en termes de euh, d'intégration de, du développeur dans les équipes, euh, en matière de d'agilité, de DevOps, on sera vraiment. Euh, enfin, il y a il y a il y a milieux entre les deux. Entre, il peut y avoir 100 milieux entre deux groupes du CAC 40. quoi. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. D'accord. Donc finalement, en fait, euh, on ne peut pas vraiment établir de profil type d'entreprise euh, un peu, on va dire, euh, respectueuse et dev friendly. Ouais. Oui, je suis d'accord aussi. Bah, d'accord. <rire> en tout cas, ce que, ce que je retiens déjà, cette partie-là, sur, sur la partie évolution des salaires, euh, c'est assez intéressant parce que comme on le disait, euh, comme je le disais un, un peu plus tôt. Euh, 14% d'évolution en 4 ans, c'est nettement au-dessus. Alors, les chiffres de l'INSEE ne sont pas encore disposés sur la période. Euh, on fera le bilan, mais typiquement, l'évolution du salaire médian est plutôt de 1,2% euh, sur, euh, sur une population de cadres. Euh, donc, cumulé sur, euh, sur 4 ans, ça va nous emmener avec des 4,8, euh, choses comme ça. Euh, donc, on, re on ressent bien, effectivement, dans les dans l'évolution des salaires, ce que vous, vous décriviez sur le changement de positionnement des, des entreprises par rapport au dev. Euh, en deux mots, simplement, il y a, il y a une question qui s'était posée Il y a depuis deux, trois ans, il y a un mouvement d'entreprises américaines qui commence à intégrer des centres de R&D à Paris euh, et des centres qui sont assez importants. Il y a plusieurs dizaines, plus d'une centaine de développeurs qui vont travailler dans ces entreprises-là. Et souvent, elles arrivent avec des salaires qui sont assez au-dessus euh, du marché français ou du marché local dans lequel elle s'implante. Est-ce que vous, vous avez perçu un espèce d'effet de traction euh, sur les salaires locaux suite à l'arrivée de ces entreprises C'est vrai que ça fait, euh, euh, ça fait flipper les Parisiens, hein. clairement. À chaque fois que je vais à Paris, on m'en parle. Il oh, n'y a pas l'entière qui ouvre 400 jobs. Puis quand tu vas à Nantes, on te dit il oh, y a Doctolib qui descend à Nantes, etc. Et puis euh, c'est un peu la théorie du ruissellement euh, des, des jobs, mmh. tu vois. Quand Skellway a ouvert des bureaux à Lille, ils ont dit ouais, on paye des salaires parisiens alors qu'on est à Lille et bah, finalement il y a, ils ont pas débauché tout OVH non plus. Faut pas oublier que même s'ils sont prêts à payer plus cher, ils, ils veulent pas prendre non plus le, le, le développeur médian. Hein. Ils sont là pour prendre le, le développeur le plus expérimenté qui vaut ce salaire là. Donc j'ai pas l'impression non plus qu'ils tirent le salaire vers le haut, mais ils font un coup de flip sérieux quoi. Après, Alors là, tu parlais de ces qui sont, qui sont françaises, mais euh, moi, je pensais principalement à l'arrivée d'un Facebook, d'un Google. Ouais, c'est ça, c'est pas que... c'est assez nouveau de voir de l'engineering euh, ouais. à Paris. Oui, et ce que, ça, ce que, ce que je te disais, c'est que ça fait flipper les Parisiens. Ouais. Mais, euh, mais ils, même s'ils disent qu'on va recruter avec des salaires plus élevés, ils ne vont pas recruter tout le monde, hein, ils vont recruter vraiment que les meilleurs, qui sont au final ça. des gens qui méritaient ce salaire-là. Donc, ça va tirer le salaire le plus haut vers le haut, mais ça ne tire pas forcément le salaire médian vers le haut. Moi, enfin, nous, au Journal du Net, c'est ce qu'on observe, euh, effectivement. Euh, ils, ils, viennent, euh, ils viennent finalement pour recruter les meilleurs. Euh, les, les, J'allais dire les meilleurs d'entre nous. Et, euh, et ça se... Nous, quand on, on, on les a interrogés, hein, ce, donc les, les, les Facebook, les, les Google... Euh, les Salesforce, qui ont, qui ont ouvert des, des centres de R&D à Paris ou à Grenoble, parce qu'il y a aussi beaucoup sur, sur Grenoble ou sur Rennes. Euh, en fait, quand on les les interroge, effectivement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont venus ici parce que l'école mathématique française est une école qui est reconnue au niveau mondial. Euh, donc, en fait, ils sont là pour pour recruter vraiment... Les meilleurs qui seront capables de leur apporter quelque chose sur la partie, j'allais dire, plus sur la partie algorithmie en fait de, de, du développement. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'ils sont là en fait, parce que euh, ils ont compris que les, les Français étaient bons en mathématiques et, euh, et ils veulent, ils veulent vraiment capter les meilleurs profils d'entre nous sur ce sur ce segment-là. Pour Facebook euh, en particulier, c'est vrai. Ouais. Ah, un dernier point avant de, de clôturer le chapitre 2016-2020, il euh, y a un autre graphe que je voulais partager avec vous, c'est l'évolution de la parité sur les réponses au baromètre. Alors, évidemment, c'est un, un périmètre qui est nécessairement un petit peu biaisé, mais sur ces quelques années précédentes, et on voit que, là j'ai tronqué les, le, le, les chiffres depuis 2016, on a un taux de, de, de, de réponses de femmes euh, qui augmente d'année en année, euh, cette année, le forum PHP accueille euh, pour la première fois un peu plus de 30% de confs qui sont présentés par des femmes. Et euh, le président de la FUP est une présidente, euh, en la personne de Cécile Amrel. Est -ce que, comment vous percevez l'évolution euh, de la parité dans le monde de développeurs qui, Et là, je dis développeur volontairement, parce que c'est un monde qui est encore très majoritairement masculin. Euh, Est-ce que je peux, je peux dire un truc engagé et blessant et tout J'ai le droit d'être provocant euh, On parle beaucoup de, de, la, de la sensibilisation des, des femmes euh, aux métiers scientifiques, au numérique, à l'école, etc. En, en, dans les formations supérieures. Mais en attendant, en fait, en France aujourd'hui, euh, déjà les, les femmes dans les entreprises sont moins bien payées que leurs collègues, et, et ça s'observe dans des échelles. Et en plus, nous-mêmes développeurs, euh, en tant qu'hommes on fait partie du problème parce qu'on a moins de considération pour une femme, une femme tech qui arrive dans une équipe, elle va avoir à faire deux fois plus d'efforts pour obtenir une considération en tant que tech en fait. Il y a des gens, des hommes qui vont lui poser des questions de pièges. Euh, pour vérifier si elle sait vraiment ce qu'elle sait faire, etc. On mettra en question tout, tout le temps et systématiquement sa légitimité tech. Euh, avec un peu de chance, il y a un expert technique, un, un architecte, qui va lui proposer d'aller déjeuner euh, pour rediscuter son choix technique. Euh, et, et ça, c'est un enfer euh, vraiment qui se vit au quotidien, les entreprises françaises et les hommes qui ne prennent pas position euh, et qui restent mous en disant bah, « moi, ça va, je suis cool euh, », font partie du problème, d'accord c'est les gens qui aujourd'hui ne s'engagent pas correctement pour que toutes les femmes soient à l'aise pour prendre la parole dans leurs entreprises euh, qui provoquent cette situation-là et contribuent à la, à la situation. Et est-ce que tu perçois quand même une évolution des mentalités ou est-ce que Jeanne, Antoine, euh, vous pouvez réagir également, vous percevez une évolution de la situation ou est-ce qu'on reste sur le, le tableau assez noir qui a été décrit par Damien non, ah non. non, moi je... je alors. Euh, je j'observe le secteur depuis à peu près une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on on peut pas dire que euh, que, que ça ça n'est ça n'est pas ça n'a pas évolué c'est pas possible les choses ont les choses ont, les choses ont quand même évolué euh, je, je le raconte souvent mais je, je me souviens d'avoir animé une table ronde euh, un salon, il y avait deux tables rondes inaugurales il y avait une des deux tables rondes sur euh, le sujet c'était euh, la, la parité, bonne pratique oubliée de, de euh, du développement enfin de, de l'informatique et du développement euh, avec euh, une de la DSI de Bordeaux qui est, qui euh, qui témoignait avec un cabinet d'études enfin c'était le contenu était très intéressant et en fait tous les gens de l'événement sont allés sur l'autre conférence d'ouverture. À cette conférence, il n'y a personne qui n'est venu. Donc, voilà. Donc ça, c'était il y a huit ans. Euh, je pense que depuis, euh, depuis, les choses ont quand même beaucoup évolué. Je me souviens euh, d'avoir couvert en 2015 euh, le, concours, le concours du meilleur développeur de France. C'est vrai qu'on euh, trouvait quand même pas mal de développeuses dans, dans les allées. Euh, elles n'étaient pas complètement isolées, hein. il y en avait quand même un certain nombre. Euh, et là, ce que j'observe aussi, alors peut-être plus récemment, ce que j'observe, c'est sur, euh, sur les profils vraiment de développeurs euh, de très haut niveau euh, dans le domaine de, par exemple, dans euh, les ingénieurs en machine learning, par exemple, j'observe que euh, l'équilibre en fait est euh, est nettement plus présent en fait, sur, ces, sur ces types de, de profils-là. Hein. Voilà. C'est une observation que je fais. Jeanne, si on peut laisser réagir euh, simplement là-dessus, puis après on passera sur la partie 2020. Ben, moi je trouve que c'est déprimant, euh, cette évolution, parce que vraiment, euh, c'est n'est pas normal. Et euh, en plus, en effet, ça a été quand même créé par les ah, femmes. À la base, la tech, il y a des CSS qui est ressorti également un peu dans les chats. Et pareil, je suis complètement d'accord avec le chat où euh, euh, il y a vraiment une image, une étiquette, en fait, où une femme, doit faire du CSS et du compte, quoi. Euh, et, et en fait, non, il y a des très bonnes développeuses qui sont bacs et qui sont brillantes. Et, ah, ça euh, se euh, voilà, et c'est tout. C'est juste que je pense que le système, est, pour moi, l'éducation a aussi beaucoup à apporter. Il faut qu'on faut Qu'on bouge un peu les lignes de tout ça, et même nous en tant que recruteurs, on a notre job à, on a, on a du job à faire parce que euh, il faut qu'on accepte autant un CV euh, féminin que masculin. En fait, c'est pas la question n'est pas là, c'est uniquement les compétences et sur le matching. En fait, donc euh, il faut, mais je pense qu'on a tous notre part à jouer là-dessus, et c'est à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Très bien, merci beaucoup sur, euh, sur ce sujet-là. On va parler un petit peu de, de, de 2020. Donc, alors 2016-2019, on était dans l'âge d'or des développeurs tel que vous avez pu le décrire. Euh, on a la, part, la place dans l'entreprise qui change, on a les salaires qui évoluent bien, on a la considération pour les bonnes pratiques qui arrivent et euh, soudain tout s'arrête. Euh, tout s'arrête, Covid, confinement, euh, dépression économique. Euh, mmh. euh, euh, et donc évidemment, le, le, le, le baromètre de la FUB qui est toujours en cours, mais on a sorti les premiers chiffres sur la partie purement... On a tout un tas de questions qui sont dédiées au Covid cette année. Euh, et on voit qu'en fait, il y a des résultats qui sont déjà très mitigés. Euh, on a un peu plus de 330 réponses. Je vais, je vais présenter rapidement ces trois chiffres-là et ensuite, je vais vous laisser réagir dessus. 40% des répondants craignent un impact négatif sur leur évolution salariale. Euh, pour un secteur qui connaît des, des, des hausses de salaire qui sont de 4 à 6% tous les ans, c'est quand même assez euh, assez étonnante, c'est assez unique d'avoir cette crise de confiance qui arrive en 2020, évidemment. Euh, 70% ont quand même confiance dans l'incensé de leur entreprise, et ça, c'est un chiffre que je, je, je, je tenais à souligner. Euh, une autre donnée que je n'ai pas reprise ici, c'est que les gens trouvent que leurs entreprises ont plutôt bien géré la crise. Euh, la crise qui n'est pas terminée, y aura il y aura-t-il reconfinement par reconfinement, ça, je ne sais pas, on ne va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais en tout cas, sur euh, l'état à date, voilà ce que ça donne. Et. 9% ont subi des licenciements au sein de leur équipe tech. Ça, c'est des sujets également qu'on voit moins passer. C'est beaucoup plus rare une entreprise qui, dans la tech, euh, qui, dans la tech va aller licencier. Est-ce que vous pouvez réagir Je pense que Antoine, tu pourras faire une petite intro de ce que toi, tu as vu sur le marché et sur ce qui oui. s'est passé au moment du confinement quand la France s'est mise à l'arrêt. Alors, je vais, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai qu'il s'est passé euh, en très peu de temps euh, sur le marché énormément de choses. Ça a été un, un bouillonnement. Euh, ce qu'on a, qu a d'abord observé, c'est euh, des grands projets qui se sont lancés euh, du jour au lendemain euh, pour, pour, évidemment, basculer tous les salariés qui pouvaient l'être, euh, techniquement, euh, en télétravail. Euh, donc ça, ça s'est traduit par euh, soit l'accélération de, de mise en place de, de digital workplace, hein, de, de réseaux sociaux d'entreprises, de, de plateformes collaboratives, euh, soit par la mise en place de, euh, de, desktop, de desktop, de remote desktop, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à son poste de travail à distance avec toutes ses applications dessus depuis son domicile. Donc, sur ces deux aspects, on a des éditeurs euh, de la Digital Workplace qui se sont mobilisés, qui se, se sont beaucoup mobilisés, qui ont eu beaucoup de travail, et on a eu des clouds qui ont livré des capacités de, de calcul pour pouvoir donner... Alors parce que le, le, le remote desktop en fait demande beaucoup de puissance de calcul, donc ils ont livré des, des, des, des puissances de calcul. Euh, donc là, là, il faut avoir l'idée de, de ce que ça pouvait être. Quand vous avez 10, 20 groupes du CAC 40 qui euh, n'ont pas forcément de digital workplace et qui doivent calculer tout le monde en remote desktop, ça représente en fait une puissance de calcul qui est phénoménale. Et je ne parle pas de toutes les, les, les moyennes entreprises euh, derrière qui étaient dans le même cas. Euh, donc, je vais très vite... Hein, mais c'est intéressant on s'est retrouvé avec euh, des clouds qui avaient euh, prévu euh, les choses et qui ont pu provisionner euh, les puissances de calcul et d'autres clouds comme par exemple Microsoft qui se sont qui se sont retrouvés un peu euh, le bec dans l'eau et à ne plus pouvoir livrer euh, de la puissance de calcul euh, compte tenu de la demande en fait pour parler vraiment marché en fait ce qu'on a ce qu'on a observé c'est euh, pendant cette période de confinement on a, on a Observer un coup d'arrêt en fait, des nouveaux projets lancés par les, les entreprises des secteurs en difficulté. Donc, les secteurs en difficulté, ont les c'est l'aéronautique, le transport aérien, ferro ferroviaire, l'hôtellerie et l'industrie. Les projets qui étaient en cours ont continué à être mis en place. Par contre, il y a eu un coup d'arrêt, effectivement, sur les nouveaux projets, euh, forcément parce que le chiffre d'affaires était en baisse, donc Coup d'arrêt sur les, sur, sur les nouveaux projets. En revanche, euh, tout, un, tout un autre pan de l'économie, heureusement, était là pour supporter en fait ce qui restait finalement de l'économie. Et c'était le digital, hein. le digital. Donc, euh, donc, on a parlé des digital workplace qui, qui nous ont continué, à, qui, qui nous ont permis de continuer à travailler. Hein, donc, euh, on peut parler de euh, euh, par exemple, des, des, des Français comme Klaxoon, Jamespot, Waller. Euh, voilà, voilà, je prends vraiment des exemples français. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour, euh, pour développer leur offre, pour l'affiner, euh, pour vraiment l'adapter aux, aux enjeux du télétravail. Après, après bon, bah, évidemment, il y, a les, il y a les Américains Zoom et, et Microsoft Teams sur la vidéo qui ont complètement explosé leurs records de trafic hein. donc je ne vais pas rappeler les chiffres parce que ça prendrait trop de temps mais ils ont complètement euh, euh, voilà ils ont ils ont ils ont explosé les, les, les records de trafic après évidemment il y a les plateformes de loisirs numériques qui, euh, les plateformes de streaming les plateformes de jeux tout oui. ça très bien porté donc les les, euh, les plateformes de commerce aussi évidemment notamment de biens de première nécessité, tout ça n'a pas eu d'impact et a plutôt eu une croissance, en fait, oui, ça, Alors, oui. voire très importante. Oui. Si on prend l'exemple du journal du net, donc on traite des sujets digitaux, donc forcément il y avait beaucoup de demandes puisque les gens étaient, euh, utilisaient plus que d'habitude les sujets digitaux. On a fait x2, on a fait plus de 100% d'audience par rapport à l'année précédente. Euh, euh, sur l'ensemble du journal du net pendant le confinement. Donc, ça montre vraiment euh, un, un, un, un regain d'intérêt pour, pour, pour tous ces sujets. Donc, voilà, l'idée… Je vais avoir de conclure, Antoine. Oui, l'idée, c'est de dire que la, la situation n'est est pas, euh, euh, est, est pas euh, noire ou blanche, mais voilà, il y a plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs secteurs qui ont… Certains bénéficiaient de la situation, d'autres effectivement non. Après, pour conclure, les secteurs qui avaient arrêté leurs projets, depuis, ont commencé à les reprendre et ont recommencé à lancer de nouveaux projets. Mais ce qu'on peut dire pour finir, c'est que l'objectif, c'est d'aller pour ces entreprises-là encore plus vite et de négocier les Ça, c'est important. Alors, sans réagir, ça peut être hyper intéressant. Vous pensez, Damien et Jeanne, que la crise a été un accélérateur de changement Oui. Qu'est-ce qui a changé selon toi Le remote. C'était la suite, là, on devait en parler, mais on n'aura pas le temps, je pense. On a encore un petit peu de temps, j'ai gratté un petit peu de temps auprès de… A, auprès de nos, nos hébergeurs. Bah oui, je trouve qu'on est plus en... A, en fait, on, on a un souhait d'aller plus vers de la qualité. En fait, il y a un, un, un, un, comment dire, une séparation en fait, perso et pro aussi différente et plus sur du remote, en fait. C'est vraiment... Et, et ça, c'est des choses qui étaient demandées dans votre secteur, dans la tech, depuis, dans notre secteur depuis des années. Les devs, à chaque fois, vous demandiez, mais alors en télétravail, télétravail. Et moi, je dis, bah, bah, un jour, deux jours, et là maintenant, il y a plein de boîtes encore aujourd'hui qui sont, hier j'ai eu une entreprise full remote, culture qui change, et ça c'est bien une des choses positives de, de, de cette Covid, donc euh, parlons-en, parce que c'est tellement de choses négatives, on va, on va essayer de garder le sourire. Quoi. Damien, est-ce que tu peux réagir aussi sur ces sujets-là Antoine, il faut que tu cliques sur la cloche en haut à droite, on entend toutes les notifs, c'est l'enfer. Pardon, pardon. Euh, mmh. hmm. Ouais, alors du coup, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que du, il y a beaucoup de clients, euh, des, des clients finaux, des entreprises finales qui avaient prévu de, de faire une transformation digitale et donc d'internaliser leurs compétences et qui ont pu le faire brutalement euh, pendant le confinement, parce que effectivement, comme Jeanne le disait, il y a beaucoup de développeurs qui sont prêts à changer de, de, de poste pour avoir une meilleure qualité de vie, ouais. parce que pendant le confinement, notre qualité de vie, c'est vraiment dégradée. Euh, ça énormément Et euh, ben, tu parlais de la SOG, Antoine, aujourd'hui, euh, je pense que plus personne n'a envie d'aller bosser à levallois Péré en RERA tout le matin. Euh, et, euh, et on a envie de rester à la maison, on a envie d'avoir une qualité de vie euh, meilleure. Et on est prêt à, à être payé moins ou on est prêt à, à, à lâcher ses ambitions salariales, voire à changer de poste tout de suite. Alors qu'avant, les, les développeurs expérimentés, ben, changer de poste maintenant ou dans six mois, ce n'était pas, euh, pas forcément une grosse différence. quoi donc, euh, ouais, ça, ça a dynamisé le marché et ça a permis à beaucoup de boîtes d'accélérer leur transformation, de sortir les ESM plus vite euh, et d'embaucher de, et des gens euh, expérimentés alors que d'habitude il ben, n'y avait pas d'opportunité pour les recruter. Quoi. Sur le remote, du coup, simplement, puisque c'est effectivement un truc qui est, qui est hyper intéressant dans les changements, euh, le baromètre, évidemment, a, a posé une question sur le remote. Sur la base des réponses qu'on a actuellement en 2020, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, les gens, ils veulent du remote partiel. Euh, c'est vrai que le remote full ou le remote à 4, 5e, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas encore dans les attentes des gens. Euh, vous me confirmez, les entreprises, elles sont, quoi elles sont open sur du remote partiel aujourd'hui, elles sont open sur du full remote, c'est... Qu'est-ce qui a changé Vous le percevez comment Alors, je sais, je peux, je peux réagir si tu veux Oui. Alors, globalement, ce qu'on ce que, ce qu observe effectivement dans les, dans, les entre, dans les entreprises et dans nos enfin, plutôt plutôt dans les entreprises avec de fortes équipes de, de dev c'est que euh, donc c'est ce, ce que nous disent en fait les dirigeants des ESN c'est que euh, on ne peut pas se passer d'une part de présentiel euh, parce que la part de présentiel en fait c'est ce qui va faire euh, c'est ce qui va donner à l'équipe de dev la capacité de créativité euh, c'est en échangeant en fait de façon directe de façon euh, présentielle, euh, Qu'on va pouvoir effectivement inventer, créer euh, le nouvel, la nouvelle application, le nouveau, le nouveau service de demain. En fait. enfin, le... da Damien, Jeanne, en un mot, vous êtes d'accord avec ça Avec Alors, cette perception bah Non, c'est tout pourri. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a des clients qui le croient, enfin, mais moi, moi non. Euh... Moi, je suis un peu plus mitigé. Je pense qu'il qu ne faut pas passer du il faut vraiment appréhender, il faut être bien outillé, il faut que les boîtes, je pense que c'est difficile pour un entreprise de passer du tout au rien d'un coup et qu'en effet de garder un peu euh, dans un, au début euh, du présentiel, c'est important pour la communication entre équipes aussi et après ce qui ressort aussi sur le chat, c'est important de voir en, en fonction des gens en fait, il y a des gens qui souhaitent aller au travail tous les jours et il y a des gens qui ont envie de se remonter, donc ça dépend vraiment, il ne faut pas qu'on soit forcé en fait, ça c'est important parce que ben, moi j'ai deux enfants, euh, confinement avec deux gamins pour bosser, et ben, ce pas possible quoi, donc euh, et parce que c'était forcé à l'inverse, à l'école je suis bien contente d'être chez moi tranquille et de bosser Donc, et ça je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde dans tous les corps de métier Donc, euh, mais je pense que quand même aujourd'hui il ne faut pas aller non plus trop vite et que, il faut ce soit choisi et il faut que ce soit bien, bien outillé et que les entreprises soient prêtes à ça d'accord merci Donc, beaucoup de... je suis pas, pas, de... De... pas, pas de... forcément à dans cette discussion vrai. qui est très intéressante mais du coup il vous reste plus que 5 minutes pour les questions donc, si ça ne vous dérange pas, on va essayer de les prendre. Allez, ouais. Merci. Il y a une question sur les vieux. C'est vrai. Euh, celle de Guilhem. Est-ce que est qu'on peut commencer par la question de Guilhem Oui, elle. elle, elle <rire> ça sera la deuxième. Ça sera la deuxième. OK, la première, c'est quoi alors Allez, non, mais ce sera sa deuxième par ordre, mais on l'a fait. Okay. Euh, développeur est il toujours perçu comme un poste de jeune actif, jeunisme, ou les entreprises valorisent-elles davantage les profils de développeurs seniors de plus de 40 ans c'est Comment Antoine, du coup, d'avoir 50 ans, de chercher du travail J'imagine que tu as des proches qui sont dans cette situation là où tu connais. Parce que les moi, je vois des candidats qui cherchent du travail et je comprends pas, je sais pas comment les aider. J'arrive pas à voir le sujet de manière générale. Pourquoi, Pourquoi on les prend pas Il y a un décalage. Il y en a qui demandent des salaires trop élevés. J'ai fait 10 ans de cobble, je veux toucher le syndicat alors qu'on forme des gens en conversion qui le font pour 25. Et il y a ce décalage là, mais. Euh, J'ai l'impression que c'est super difficile, mais moi, je ne comprends pas du tout. Qu Est-ce que de... est, ça ne rejoint pas le, la différence, euh, le, le, enfin, la perception un petit peu à l'ancienne qu'on qu ne retrouvait pas dans ces, ces dernières années ou moins que vous décriviez sur le fait qu'à 40 ans, si on voulait continuer d'évoluer, il fallait être manager oui, Est-ce que c'est que... pas encore en oui. reste là-dessus ouais, Jeanne, pardon. J'ai l'impression que quoi, moi, de ce que je vois par rapport aux entreprises, euh, déjà, il y, en a, il y en a qui sont ouvertes, et je le disais, il y en a de plus en plus qui sont ouvertes à ça, mais... Il y a quand même ils vont un peu euh, au-dessus de 40 ans où, en effet, il y a moins de veille, il y a moins de miac, il y a moins de… C'est ça qui inquiète tout simplement, en fait. Mais je pense que euh, là où il faut rassurer, c'est que vous avez la chance d'avoir un domaine, de métier, un métier, en fait, qui est, qui est uniquement sur euh, ben, vos compétences perso, vos, vos, vos enjeux, quoi si vous arrivez à être bien en veille et à continuer, bah après, ça, ça se vit à travers votre CV, à travers vos projets. Et je pense que là, on, on, on arrive à passer cette barrière de la... Moi, Je suis d'accord, Guillaume, quand même, euh, elle existe quand même. Mais, ouais. euh, il faut qu'on la repousse au plus, le plus loin possible. Il y a un phénomène aussi, un peu, tu sais, comme les, les, apparts, les, les apparts de, de 25 mètres carrés. Tu as un appart de 50 mètres carrés, tu le coupes en deux apparts de, de 20 mètres carrés, tu vas gagner plus d'argent sur les revenus locatifs. En fait, il y a un peu le même effet sur un projet. Imagine un projet où il y a 100 000 euros de budget. Il vaut mieux deux jujus à 45 qu'un vieux à 90. Tu non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais euh... Euh, en tout cas, c'est le choix que font beaucoup de clients. Sur ce... Si tu n'as que 100 000 euros pour une équipe, bah, on vaut mieux deux jeunes qu'un qu vieux. Non. Deux non, ça, je suis pas d'accord. Moi, ça, je ne suis pas d'accord parce qu'il y beaucoup. En tout cas, moi, je travaille ouais. beaucoup sur des postes très seniors où les gens recherchent vraiment. Et mmh. d'ailleurs, l'autre question il y a pas mal de questions sur le les difficultés de commencer en fait Alors, on a, vous arrivez vous êtes diplômé vous voulez trouver un job c'est ben, pas évident sans ça demande toutes plusieurs années d'expérience et encore la symphonie machin tout la stack et du coup quelqu'un qui arrive ben c'est vraiment pas évident et un conseil du coup si on n'a pas le compte à toutes les questions moi un conseil c'est vraiment faire des projets perso sur les nouvelles techno faire beaucoup beaucoup de veille et vraiment apporter quelque chose euh, certes pas, on n'a pas de première expérience professionnels, vous avez d'autres choses à apporter. Pour moi, c'est vraiment pas. Ouais. Ce si vous permettez, je vais réagir parce qu'il y a deux autres questions qui traitent du problème inverse. Oui. Euh, du coup, c'est hyper intéressant de les, de les traiter également. On a Solène qui dit, comme je cherche un premier emploi, je constate que presque toutes les offres demandent une première expérience réussie. Ouais. Comment fait-on quand on est junior Et Hélène qui nous dit, toutes les entreprises veulent recruter les meilleurs, quid du recrutement des juniors et du manque, des entreprises, du manque de moyens des entreprises pour les accompagner Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cet espace de, de, de ventre mou en fait, où on a une employabilité qui est bonne après euh, 5 ans d'expérience et avant 15 ans d'expérience Du coup, en fait, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, hein, c'est que le, le, le, les 3% de chômage dans le secteur, ils ont toujours été là, il y a toujours eu un gros fossé d'employabilité. Euh, S'il n'y a pas des signaux positifs sur le CV, un diplôme d'ingénieur, etc., ou quelque chose de très fort, on a, on a peur d'avancer sur le sujet parce que les les gens qui nous recrutent, ce sont des gens qui ne comprennent pas notre métier et ne sont pas capables de vérifier si on le fait correctement. C'est pour ça qu'ils veulent beaucoup de garanties et ils ont du mal à nous faire confiance. Euh, et, le, et ce fossé d'employabilité, il est encore pire cette année. C'est pour ça qu'il faut, euh, pour ça que la, la, la subvention sur l'apprentissage, typiquement, c'est vachement important. Et dans vos entreprises, vous pouvez euh, convaincre les recruteurs que dans votre équipe, vous pouvez accueillir un apprenti euh, et former des juniors. Et c'est vraiment important. Seb, est-ce qu'on a encore le temps pour... Euh... Je vais dire 20 secondes, mais je pense que c'est ah, pas assez clair. Hein. D'accord. <rire> Alors, euh, merci beaucoup euh, à toutes et à tous. Est-ce que, vraiment pour terminer, est-ce que, en deux mots chacun, vous pouvez livrer pour vous les grandes tendances de l'avenir C'est-à-dire que là, on... arrêtons de parler du Covid, tout ça c'est fini. Mm -hmm. Pour vous, c'est quoi qui va se jouer dans les 3-4 prochaines années euh, Si on doit refaire un nouveau bilan dans 4 ans Comment ça va se passer Et vraiment, je vais demander d'être de très synthétique, sinon euh, Sébastien va devoir nous couper la parole. Ça va être très agréable. Jeanne, par exemple, si tu veux commencer. Euh, J'aurais bien aimé pas commencer sur celle-là, mais... Euh, okay. tu, peux, tu peux nommer Damien si tu préfères. Allez, Damien euh, <rire> Du coup, moi, je pense que dans les, dans, dans les prochaines années, ce qui va changer, c'est le recours à l'apprentissage en particulier parce qu'on a un métier d'artisan, de craftsman, et tous les artisans ont des apprentis. Et euh, aujourd'hui, aujourd il y a plein d'équipes où il n'y a pas d'alternant et pas d'apprenti. Ça, demain, ça va changer. Il y en a déjà, chaque année, il y a 10% de plus d'entreprises qui font appel à l'apprentissage. Et cette année, c'est 25% en plus. Donc, euh, mobilisez-vous pour qu'il y ait des apprentis dans toutes vos équipes. Voilà, c'était mon point. D'accord. Antoine euh, alors, bah, moi, je pense que ce que nous a appris le, la crise du Covid, c'est que effectivement, il peut y avoir des événements qui, qui nous tombent dessus et qui, euh, qui nous obligent en fait à réagir très très rapidement. Donc ça, ça va, ça va pousser les, les développeurs, je pense, à, à, à optimiser encore en fait leur, leur j'allais dire leur capacité d'agilité. Euh, voilà. Après. Juste un autre élément euh, que, que, dont je voulais quand même parler, c'est que euh, c'est vrai qu'on est on est toujours dans la crise du Covid en ce moment. Il y a toujours des mesures relativement lourdes qui sont prises en France. Et c'est vrai que on, euh, on va rentrer dans la phase donc en octobre-novembre où vont être euh, négociés les budgets euh, IT, des DSI euh, et des directions techniques pour 2021. Euh, donc, euh, en fait, on rentre dans une période qui est assez délicate avec un, un, un contexte qui est quand même assez délicat. Donc, je pense qu'il va falloir voir comment, ce qui va se passer. Donc, rendez-vous euh, rendez en décembre. Allez, Jeanne, est-ce que tu es plus inspirée maintenant que tu as eu le temps de réfléchir Oui, je pense que… Ben, bon. Je pense que ça regroupe un peu ce que je disais au niveau de la qualité, en fait, je pense qu'on attend vraiment ça aujourd'hui et ça, c'est pas uniquement dans le numérique, hein, c'est dans la société en général, donc ça, ça va être important. Après, je pense qu'au niveau des technos, on voulait en parler un petit peu, on n'en a pas parlé, mais je pense que pour l'instant, le PHP, on est bien, il n'y a pas de, on ne s'est pas encore fait manger par le JS, c'est pas forcément, voilà, donc on a encore quelques années, où ça, c'est important c'est pas, pas un souci et, euh, et je pense dans la transformation digitale en fait aujourd'hui les entreprises elles ont euh, elles, elles, il y en a quand même beaucoup qui sont encore en retard moi je le sens dans mes offres en fait il y a de plus en plus de secteurs qui, qui, qui se transforment et euh, je pense que ça ça va peut-être peut -être, ça va continuer bon. Merci beaucoup à toutes et à tous. Désolé, on a pas mal explosé le temps qui, qui nous était imparti. Euh, en tout cas, j'espère que, que c'était intéressant. Et puis, rendez-vous dans quelques années pour faire un, un nouveau bilan sur, euh, sur l'emploi des développeurs et des développeuses. Ouais. À bientôt. Journée. Merci à tous les quatre. Et on se retrouve demain à 9h30 pour, euh, pour la deuxième journée de conférence. Ouais. Encore merci à tous les quatre pour la table ronde. Merci, Merci à, à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. À bientôt.